גוט אליי עליידן, תזכו לשנים רבות, נעימות ותובות. נזאת היום, שורדים, השכת מגילה, פרק בית משנה גיבל. בן עיר שלח לקח ובן כך שלח לעיר. היא מתאים לחזור למקומו, קורא כמקומו, ועם להו קורא אימאן. ומאכן קורא דמת המגילה ויוצא בידי חובתו, אבי מאיר אומר כולה. אבי יהודה אומר מאיש יהודי, אבי יוסי אומר מאחר הדברים האלה. דו סוגט בין נוטר משנה. Le premier d'abord, c'est en rapport avec le fait qu'il y a Purim, on célèbre, il y a deux jours de Purim par an. Il y a le Purim pour les villes classiques, et le Purim pour les villes fortifiées, en l'occurrence Jérusalem, Shushan, et quelques villes qui font l'objet de ce Et d'accord Donc concrètement, le sujet de la mission est de savoir maintenant. Imaginez quelqu'un qui habite euh, à Tel Aviv, qui va venir à Yerushalayim pendant la journée du 14 ou pendant la journée du 15, est-ce qu'il a imposé de euh, célébrer le Forum du 14 ou du 15. On va prendre une situation d'abord, Premièrement, imaginez qu'il va, il quitte Tel Aviv depuis le 13 de l'après-midi et il va à Yerushalayim. Maintenant, d'abord premièrement, il faut savoir, s'il compte passer deux jours à Yerushalayim, là il n'y a aucune question, le 14, c'est un jour tout à fait normal, comme tous les habitants de Jérusalem, et le 15, il célèbre pour le 15. À la différence de, par exemple, de Yom Tov, par exemple, des deux jours de Yom Tov pour les habitants de routes la ou pas, ou là-bas, on s'intéresse à savoir où tu habites, pas où tu te trouves. Et bien pour les lois, ouais, c'est-à-dire un israélien qui était à Paris pour, euh, pour, les, pour les fêtes de Yom Tov, il célèbre un jour de Yom Tov, le deuxième à cause de Maritain, mais il devrait même mettre des Tfilin. il fait des tephilotes de Chol classique. D'accord Pourquoi Parce qu'on dit que lui, il est israélien. Inversement, un français qui arrive en Israël, il doit célébrer deux jours de fête. Eh bien, pour le loi de Purim, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour le loi de Purim, on s'intéresse à savoir où tu te trouves à Purim. Et si tu habites en général à Tel Aviv, en France, où tu veux, tu viens à Hiroshalaim, une chose sûre, pendant les deux jours, on va commencer par là, 14 et 15, tu es à Hiroshalaim, et bien, tu t'appelles un pour le jour de tu célèbres Purim le 15. Inversement, un habitant de Jérusalem qui va partir. À Tel Aviv, pour le moment, on ne complique pas la situation. Il est parti pour tous les deux jours. Depuis le 13, 14, 15, il passe trois jours même à Tel Aviv. Eh bien, il célébrera pour Rim le 14 et pas le 15, même si, initialement, il habite à Jérusalem, parce qu'on va selon le moment où tu te trouves lors du, du, du jour, maintenant. Ça, je pourrais présenter ça de manière très vaste, grossière, sans rentrer dans les détails. La Michel va rentrer dans les détails en précisant exactement quelle est la limite, comment est-ce qu'on fixe. Et en réalité, c'est une Mishnah qui est traitée dans la avec beaucoup d'avis de Rishonim, c'est assez compliqué dans la Racha. Nous sont expliqués dans notre shiur, euh, c'est expliqué, tel que le Bartanois, il explique, qui suit apparemment l'avis du Rambam, je pense, mais euh, il y a plusieurs avis. Concrètement, euh, dans le Shandarur, ça a qu'on on peut se retrouver, on est en train de célébrer deux jours de Pourim, si on a été à la vie le 14, et puis après on a au Shalem le 15. Ça, ne pas apporté dans le bartenoir. Dans, dans beaucoup de Rishonim, ça n'existe pas de à durant deux jours. Ça fait l'objet de plusieurs discussions. Concrètement, on commence, Benhir Shalakle Krach, un habitant de la d'une ville qui est parti d'une ville normale, qui est parti dans un krach, dans une ville fortifiée, Krach, la chant de Kourech aussi, qui entoure, c'est une ville fortifiée. Euh, bien. Et, ou encore, ou inversement, ou Ben Krach leir, ou un habitant de la ville fortifiée, qui est parti à la ville normale. Là la Misha me donne une généralité, si il m'a dit, l'arzor Korim kimkomo. S'il prévoit de rentrer chez lui. Eh bien, il lira comme les habitants de chez lui. Et s'il ne prévoit pas d'entrer chez lui, il lira comme les habitants de la ville où il se trouve. Grossièrement, c'est ce qu'on a expliqué. S'il prévoit d'entrer chez lui au moment de Pourim, donc, alors il devra lire comme les, comme les habitants de chez lui, mais s'il prévoit de rester à l'endroit où il est arrivé pendant la, pendant la fête de Purim, eh bien, il s'élèvera comme l'endroit où il est. Maintenant, plus précisément, je vous explique directement le partenaire comme il présente la chose. C'est comme ça. On va prendre un habitant de Tel Aviv qui va, euh, ben -ir, -le qui va venir à Yerushalayim. Il est venu à Yerushalayim. Et maintenant, pour l'hymne pour de Yerushalayim, il faut être. Alors, d'abord, une petite notion c'est que hein, y a le moment décisif, capital, qui va fixer plein de choses, c'est le lever du jour du jour imposable. On va prendre le cas le plus simple. Un habitant de Jérusalem qui va à Tel Aviv, s'il prévoit de rester à Tel Aviv durant la journée du 14, au lever du jour du 14, il sera déjà là-bas à Tel Aviv, et eh bien il est imposé par les habitants de la ville. Le lever du jour, la, la miguila du jour, elle est plus, je ne sais pas si on peut dire plus importante parce que les deux sont obligatoires, mais elle, a, elle, elle est plus décisive, elle fixe plus le, statu, le statut que la miguila du soir. Donc, si au lever du jour, quand commence le devoir de lire la Megillah, quand on va dans la prochaine Mishnah, précisément à quel moment, mais en tout cas, depuis le lever du jour, tu à Tel Aviv, en ce moment, le 14, on s'élève, on célèbre Purim. Tu es là-bas au lever du jour du 14, tu dois faire Purim comme les habitants de Tel Aviv. Oui, même si, concrètement, tu pourras même rentrer le 15 chez toi. Mais pour le moment, tu fêtes aussi Purim ici. Ok Et ça, c'est un. C'est le cas le plus simple. Maintenant, si tu es parti à Tel Aviv le 14 au soir, mais tu prévois d'entrer dans la nuit, alors tu prévois d'entrer dans la nuit, donc pour, pour le moment décisif qui sera le 14 au matin, tu ne seras pas à Tel Aviv. Donc tu n'es pas imposé par les gens de Tel Aviv. Donc tu es, tu es à Tel Aviv, les gens ils vont tout ça à la écouter la Megillah, toi tu restes au bistrot en train de euh, te préparer au Mishtey Yahyaïm. D'accord Enfin, peu importe, toi, tu n'étais pas imposé de te lire la Megillah. Mais si je prévois que demain tu resteras à Tel Aviv, donc tu es obligé de partir toi aussi écouter la Megillah. Oui, et inversement, et inversement, donc maintenant on arrive avec la situation contraire, que l'habitant de Tel Aviv, il arrive à Yerushalayim, il vient à Yerushalayim, il est là le 14, il prévoit de rentrer, il ne sera pas là le 15, il prévoit de passer même 24 heures à Yerushalayim, et bien figurez-vous, selon le martinura, il va célébrer Pourim le 14, tout seul à Yerushalayim, il n'y a personne d'autre qui célèbre, lui, il célèbre Pourim. Ah, le lever du jour euh, du 14, t'es pas à Tel Aviv Ouais, peut-être mais puisque le lever du jour du 15, tu seras passé pas assez à Hiroshima, tu n'es pas un Hiroshima donc dans ce cas-là, tu comme tout le monde, tu fais le 14. Par contre, tu prévois de passer un jour et demi, tu vas passer la journée du 14 et tu prévois la nuit du 15 et même au petit matin. Le petit matin, tu prévois de rentrer chez toi. Oh, le 15, tu seras à Hiroshima, tu es imposé comme les habitants d'Hiroshima, tu n'es plus un habitant de Tel Aviv. Le 14, tu es dispensé, le 15, tu es imposé. D'accord Voilà pour la Mishnah, la première partie de la Mishnah. Deuxième sujet de la Mishnah maintenant, -e où Adam est à Megillah. Ça va, il y a des Aïk qui pensent que c'est possible d'esquiver le devoir de Pourim. Et c'est un problème d'ailleurs, parce qu'on a des de lesprit al Mais s'il si va se retrouver... c'est un habitant et c'est un habitant de Tel Aviv par exemple. Qui va se, il y a certains qui pensent comme ça. que s'il si est à Hirushalaïm le 14, donc il n'est pas à Tel Aviv le 14, il n'est pas imposé par le lieu du, jour du 14. Après il va rentrer chez lui à Tel Aviv dans la journée du 14, il va passer le 15 à Tel Aviv. Et il ne va donc pas être imposé avec les gens du bien il sera, il sera dispensé de pourri. Il, il, il s'élabore en année le 14 et le 15, il y en a un Le Bartonnerie ne pense pas comme ça. Le Bartonnerie, comme on a dit, il, il est bien clair. Si celui tu, si, de tu, le, si l'habitant le de la vie va à Hiroshalaïm, il reste là jusqu'au 15, alors il est pas comme avec S'il va pas jusqu'au 15, il sera imposé à le 14, même s'il est tout seul à Hiroshalaïm. Il y en a qui pensent que ça ne fonctionne pas comme ça. Le lever du jour, ça fixe ton statut. Tu peux être imposé deux fois, tu peux être dispensé deux fois. D'accord Deuxième sujet. Omechan Koradam et Amigila, le Yotseba chovato. » À partir de quel endroit de la Megillah euh, a-t-on le devoir de lire la Megillah pour s'acquitter du devoir Bien évidemment, comme disait l'ami, il vaut mieux être riche, beau et intelligent que moche, truc et bête et pauvre. D'accord C'est certain, il vaut mieux lire toute la Megillah. Mais quelqu'un qui n'a pas le temps, imaginez, c'est vraiment, je ne sais pas moi, les, les soldats. Il, il, a, il a réussi à avoir 25 minutes bidouk à la. Top chrono pour pouvoir lire la Megillah, 25 minutes, il n'aura pas le temps de lire toute la Megillah, il doit la raccourcir. Là, Shenra, il le lui dit Dis-moi le strict minimum pour que je me quitte de la Megillah. Après, il doit repartir à la garde et, et, et, et un il n'y a rien à faire, il ne pourra pas la lire. Alors, qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il peut a une... Quel est le, le minimum impose, imposé de lire Oumé Khan, et la le de A partir de quel, d'où un homme a-t-il le devoir de lire la Megillah et le s'acquitte de sa Mitzvah Rabbi Omer, que l'a Rabbi Omer dit, désolé, tu dois tout lire, si tu ne lis pas tout, tu ne peux pas faire. Anus, tu es dis, qu'est-ce qu'on peut faire Anous, quelqu'un qui a Anous, il transgresse, il ne fera pas la mitzvah, il est dispensé. D'accord Mais en tout cas, il ne pourra pas la lire et la lire avec bracha s'il ne prévoit pas de la lire entière. Par exemple, Mabida Omer, mais Ishiyodi. Selon c'est vraiment non, ça commence à partir de ishi y a yabushayam ira'o shmamban mecha'e, ça commence sur la peric-gimel j'imagine. Euh, ouais, fin de peric plutôt, milieu de peric Et il commencera à partir de Yishiyoudi. Rabi Yoda Omer me yimi, et Rabi aussi Omer me akhar Elle Depuis ça, ça, ça, c'est pas un peric. Akhar devaryemmaele, gida la melech anjurash ataman ben Ahmed Là, à partir de là, il faudra. c'est le minimum, imposé va passer, la sévère de prix, Rabbi Rabi il a économisé quand même deux pratiques. Parmi les neuf ça fait quand même ça c'est conséquent ça c'est le minimum imposé à partir de, de, ce, de, de ce deuxième chapitre tous les trois Lagman que tous les trois en fait il commence il il, il, il commente un même verset qui nous dit les kayem et tokef et, euh, le est exact il est comme ça ester ou et il dit et kol tokef et kol tokef toute l'essentiel de la de l'histoire. La question, elle est maintenant expliquée, la, la puissance, la force. La force de qui La force d'Akhajverosh La force de Mordechai Ou la force de Haman Celle-là, ici, c'est trois manières de comment expliquer ce mot Tockev Si c'est la force d'Akhajverosh, ben ça commence depuis le début, quand on lui raconte le festin. Si c'est la force de Mordechai, comment est-ce qu'il est monté, c'est depuis les jéhoudis. Si c'est la force, ou oh, l'essentiel, de Haman, donc c'est depuis Akhajverosh, D'accord C'est là le troisième avis. Là, après, établit, comme que qu'il faut tout lire. Précision, d'après tous les avis, il y a une obligation que la Megillah soit écrite intégralement. Même d'après ceux qui disent ce que tu peux commencer depuis Ishiéoudi ou depuis Akhar il faut que la Megillah soit écrite entièrement. Une fois que la Megillah est écrite comme il faut, tu as une Megillah Kshéra devant toi, alors tu, tu, tu passes quelques colonnes et tu commences à partir de Ishiéoudi. Mais si, là, mais, mais tu me vas. Alors, il y a une guilla qui va commencer que depuis chez lui, bien évidemment. D'accord C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Adhsachra, c'est Sela.